Vous êtes nombreux à rechercher une montre connectée avec de l'autonomie en dessous de 200 euros et vous hésitez entre la dernière sortie, la Xiaomi Watch S1 Active et la GTR 3 Pro de Xiaomi. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va comparer les deux montres connectées et je vais vous dire mon ressenti par rapport à mes utilisations et par rapport à ce que je fais avec une montre connectée, laquelle je choisirai entre ces deux montres en dessous de 200 euros. Le comparatif, c'est maintenant Commençons par parler de la différence de prix entre la Xiaomi Watch S1 Active et la Macefit GTR 3 Pro. De base, la Xiaomi a le même prix que la Mace Fit parce qu'elle est à 199 euros. Mais là, elle vient de sortir. Il y a un petit prix de lancement, un petit rabais. Et ça la rend disponible à 169 euros. Donc 30 euros de moins que la GTR 3 Pro. Côté Xiaomi, elle sera disponible en trois coloris. Côté amazfit, ça sera disponible entre deux coloris. Noir ou un peu plus beige blanc dans tous les cas je vous donnerai à la fin de cette vidéo mon avis sur est-ce que au même prix il vaut mieux acheter l'une ou l'autre ou en ayant 30 euros de la rabais sur la xiaomi vaut-il mieux acheter la xiaomi ou la Mace on va voir ça dans la vidéo continuons au niveau du design au niveau du design on va voir quelques petits éléments qui me font préférer une montre plutôt que l'autre Sur les deux montres vont avoir un cadran à peu près de la même taille, un cadran de 46 mm. Sur la Xiaomi, on sera plus précisément sur du 46,5 mm par du 46,5 mm, avec une épaisseur de 11 mm. Sur la MySuite, on sera sur du 46 mm par 46 mm, avec une épaisseur de 10,7 mm. Donc, grosso modo, la GTR 3 Pro est un peu plus petite, mais ça va même pas se voir à 0,5 mm, c'est sur le papier. Par contre, au niveau de l'écran, on aura... Un écran de 1,45 pouces sur la gtr 3 pro contre un écran de 1,43 pouces sur la xiaomi s1 active donc la gtr 3 pro on aura un écran un peu plus grand ça représentera 480 pixels par 480 pixels sur la gtr 3 pro contre 466 par 466 pixels au delà de ça au niveau des matériaux et du design global des montres on aura aussi une petite différence la s1 active sera plus Consonance sportive, alors que la GTR 3 Pro plus classique. Au niveau du verre, on sera sur un verre standard, sur la Active, un verre gorilla Glass. Et sur la GTR 3 Pro, on sera sur un verre standard, mais avec un revêtement anti-trace de doigt. Au-delà de ça, le cadran de la GTR 3 Pro sera en alliage d'aluminium. Alors que sur la S1 Active, on aura une petite lunette autour de l'écran en métal, mais le reste sera en plastique. Donc voilà, on aura ce design quand même plus premium, hein, plus classique sur la GTR 3 Pro. Notamment aussi avec les petits boutons. Sur les deux montres, on va retrouver des boutons à droite, un bouton en haut et un bouton en bas. Sauf que sur la GTR 3 Pro, on va retrouver le, pro, le bouton du haut, avec des finitions plus belles, en métal, et qui sera aussi un bouton rotatif, un petit bouton couronne pour pouvoir naviguer. Alors que sur la SR Active, on aura... De boutons style sport De même au niveau du bracelet On sera sur une qualité supérieure sur la GTR 3 Pro Vous allez pouvoir avoir un bracelet soit en cuir Soit un bracelet en silicone Mais vraiment de qualité supérieure que celui qui est donné Avec la S1 Active Donc vous l'aurez compris moi mon cœur penche déjà Au niveau design plus sur la GTR 3 Pro Alors qu'en est-il au niveau des caractéristiques techniques car au niveau des caractéristiques techniques, au niveau de fonctionnalités, on va avoir des montres qui vont répondre aux mêmes besoins. Et on va être grosso modo sur... Les mêmes choses mais il y aura quand même quelques petites différences au niveau des capteurs les deux mondes seront équipés d'un cardio fréquence mètre qui sera de qualité qui vous permettra d'avoir un suivi cardiaque que ce soit dans des entraînements classiques ou à intervalles vous aurez aussi la possibilité d'avoir la spo2 sur les deux vous aurez aussi la résistance à l'eau de 5 atm vous aurez aussi un baromètre un accéléromètre un capteur de lumière ambiante un gyroscope bref au niveau des capteurs vous serez à peu près sur la même chose sauf que vous aurez aussi sur la GTR 3 Pro, un capteur de température cutanée, qui n'existe pas sur la Xiaomi. Donc, capteur en plus, niveau santé, sur la GTR 3 Pro. Néanmoins, côté capteur, petit avantage côté Xiaomi, ça va être le GPS, le GPS dual-band, qui sera euh, bah, là, plus précis que le GPS classique, plutôt classique, de la GTR 3 Pro, qui reste quand même assez convenable. Ensuite, au niveau de l'autonomie, on aura une autonomie théorique de 12 jours sur les deux mondes, donc après, sur les autres critères, ça va se valoir. Alors, qu'en est-il maintenant de la différence lors de la prise en main de la différence lors de bah, la vie avec ces deux montres laquelle personnellement je préfère et pourquoi on continue car oui il va y avoir pour moi plusieurs différences lorsqu'on va vivre avec les deux montres au niveau des interfaces déjà on va être sur des interfaces différentes car on sera sur le système d'exploitation zep sur la suite et sur le système d'exploitation propriétaire euh, xiaomi bah, sur la Xiaomi. ça va être des systèmes d'exploitation qui vont donner grosso modo les mêmes informations, les mêmes données et qui auront les mêmes objectifs, mais bon positif côté Xiaomi, ça va être leur nouvel écran, leur nouvel écran de widget qui va permettre d'avoir, lorsqu'on va swiper de, de droite à gauche depuis l'écran principal, des petits tableaux de widget. Ça va nous permettre du coup de personnaliser ces écrans et d'avoir du coup voilà différents widgets côte à côte qui vont nous permettre d'avoir un clic l'information, une application, etc. Côté suite côté Zep OS on aura ce petit tableau de widget lorsqu'on va swiper de gauche à droite mais ça sera que sur un écran où on va pouvoir défiler pour tous les avoir. Sinon, on être sur une navigation plutôt classique à part que on aura ce petit bouton couronne qui va nous permettre aussi de naviguer et ça c'est un avantage pour moi c'est des détails assez importants, car en gros la prise en main côté Xiaomi est plus donnée à tout le monde en gros les écrans même l'application c'est assez simple on va dire c'est simple si vous n'avez jamais eu de, de montre connectée vous allez facilement la prendre en main côté ZEP c'est pas que c'est plus compliqué c'est que c'est plus complet c'est à dire au niveau de l'application vous aurez une application un peu moins intuitive potentiellement plus chargé, plus surchargé au niveau des informations, mais vous aurez plus d'informations. C'est-à-dire que lorsque vous allez regarder votre suite de sommeil, vous aurez par exemple des comparatifs avec d'autres personnes qui ont le même âge etc etc vous allez avoir des plus d'informations plus d'explications sur votre suivi de santé vous allez avoir plus d'informations plus d'informations sur le suivi de sport mais c'est vrai que ça donne des écrans plus chargés et que en fonction de ce que vous voulez faire en fonction de votre niveau au niveau de votre suivi de santé ou de vos besoins au niveau de suivi de santé ou au niveau de suivi de sport ça peut être peut-être plus complexe pour vous donc grosso modo ça va un peu se jouer là dessus car après les deux montres je vous conseille d'aller voir les deux tests des hein, deux montres les tests ils sont hyper complets, donc vous allez pouvoir avoir vraiment un aperçu sur ce que vous allez pouvoir faire sur les deux montres. Ça va vous permettre de faire à peu près la même chose côté Amazfit, vous allez avoir un peu plus de fonctionnalités côté musique, parce que vous allez pouvoir stocker des musiques, ce que vous n'allez pas pouvoir faire sur la Mi Watch. Côté, euh, vous allez avoir Alexa sur les deux, vous allez pouvoir répondre aux appels sur les deux, mais bref, allez voir mes tests plus complets pour que vous puissiez être serein après. Alors maintenant, qu'en est-il au niveau de mon avis Laquelle je prendrai Laquelle choisir Personnellement, moi, j'irai directement sur une GTR 3 Pro parce que je trouve que ces finitions sont un peu plus haut de gamme à ce prix-là par rapport à la Mi Watch. Et parce que j'aime avoir beaucoup, beaucoup d'informations, que ce soit complet au niveau de l'application, etc., etc. Je trouve que, du coup, sur la Mi Watch... C'est pas forcément ma cible, hein, moi, parce que ouais, je, je m'y connais en montre connectée. Euh, J'aime bien avoir des informations sur mon suivi de santé, sur mon suivi de sport, etc. etc. Mais c'est vrai que la Mi Watch peut être une bonne alternative, simple, vraiment plus simple. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire en fonction de vous, prenez systématiquement la GTR 3 Pro. Si vous avez jamais eu de montre connectée et que vous voulez avoir une montre connectée juste pour les notifications ou quelque chose de simple, avoir quelques euh, visuels rapidement sur votre montre, bah, la Mi Watch aura peut-être fait pour vous qu'une GTR 3 Pro par contre si vous n'avez pas peur d'avoir des informations pas peur d'aimer chercher un petit peu des informations plus complètes et vous n'avez pas peur voilà de mettre les, les, les mains dans une monde connectée un peu moins tout public une GTR 3 Pro est parfaite surtout pour moi c'est mon avis hein elle est plus belle et elle est voilà elle est la meilleure finition donc elle vaut mieux les 199 euros donc voilà mon avis dites moi en commentaire laquelle vous préférez vous et pourquoi en attendant la prochaine vidéo vivez à fond vie high tech Merci et à bientôt sur ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt